On est des plots en défense Gunner tu me fais des trucs de l'espace là s'il te plaît. c'est le moment Un, sur le, sur Oui passerelle, passerelle, patient tu vas Il y en dessous alors avec ça ils sont ils y sont là non ils sont en dessous mort mort mort le mec est tout à droite Plague. il est mort oh, je l'ai eu ça putain, putain ça va se foutre hein. on débat de la poule droite vers le petit tunnel là j'ai trouvé sniper ennemi il est dans votre zone d'opération terminé encore ennemi oh putain copain c'est un fino hein. mort Putain, je suis tout <rire> Je suis mort un sniper qui est sur la passerelle encore. A droite de la passerelle, euh. merci. Ouais. T'as euh... mis pied ouais, un mi pied, il de mi -pied. Ouais, sniper, est mort. Le sniper est mort. Sniper ennemi, terminé. Je prends des balles, je prends masse de balles. C'est à droite ou quoi Je recharge. T'as un kit pour qu'on qu switch ou pas Non, non, mais c'est pas grave. Garde la garde à 49 pour switcher avec. Euh, je suis dans la merde. sont hein. sur BPA. Hein. J'ai tout arrosé au fond là. Je mets des mecs ultra low, j'arrive pas à les tuer quoi. Je suis presque mort. Je fais une pause. Fais enfin, du, du soin. À droite, à droite, y a du monde là. Vous pouvez y sortir ou pas Sorti du tunnel Il y a une grue sur ma gueule Sur moi, sur le pont il est monté, il est sur mon corps Je suis mort, enfin je suis mort, il est low C'est une asball Derrière toi Il est mort J'arrive, j'arrive. J'arrive. Il est mort, mais désolé Wafien j'ai cherché la seconde trop tard. Allez Gunner, tu te remets là-bas Je suis loup, je suis là. Pose des minutes, pose des minutes. Je mort, Oh je me suis suicide Oh le con Désolé Gunner je suis mort aussi, putain, Bafien prends le kit, s'il te plaît Le kit to bip, c'est Gunner qui là, au fond Ah oh, putain merci C'est moi qui les batteuses. T'as des wes ou pas, Bafien Je l'ai posé, vers toi Je suis mort à la grenade. T'as 12 boards, mais j'étais tellement low Posez des abonnés s'il te plaît Il y a un mec sur le pont encore, sur le passerelle Ça fait des bons dégâts, ça je l'ai touché Il est mort, je suis mort Merci gap, pas de... Ah je suis mort aussi Gunner Je trouve pas le kit Je trouve pas le kit Je reste en life. Ouais J'ai le kit d'un de... jeu qui Il y y a a un mec qui de... prend le pont, il y a le temps qui arrive 3... Il y a un connard 2... 1... Ils sont, ils sont, ils C'est bon ça, aussi. J'arrive à remonter, mais... J'arrive J'écroce avec toi Putain. Quoi t'es mort J'arrive. Je je je je ils sont deux ils sont spot. Un mec sur un mec sur un mec sur Attends je fais gunner j'arrive. Ah. Il y a un mec sur la passerelle. Ils sont deux sur la passerelle au fond oui, je Oui je avais spot tout à l'heure. Le second est mort. C'est clair la passerelle. Je suis mort putain. Il y a un sniper qui est toujours dans l'escalier de la passerelle en bas à droite. Il est mort. Y'a le char qui arrive Ah c'est un kit de soutien ça c'est pas grave Non mais t'es laisse tomber là. Trois 3 secondes et je suis là étonnamment bien pour le... Je suis là Gunner Y'a le char Je suis presque mort, y'a du monde à droite Gunner Y'a le char sur toi, tu fais le, Allez, char fais le char Fais le char, fais le char, fais le char est pas de C4. Oh, euh, y a Le mec qui réparait est mort je suis mort au moins 13 Putain reste en vie gunner, reste en vie, reste en vie Y'a ma balise Y'a un mec sur la passerelle, fais gaffe J'en arrive un devant. Le char a pété Le char a pété 3 secondes et je suis là Sniper et 3 Moi à droite. Encore un passerelle Y'a plein Y'a a un plein au fond là où on était Moi 2, moi 2, moins 2 Et j'ai mis un médecin, j'ai pas l'autre 13 J'suis mort je suicide encore ta mère la pute quoi Pose une balise ma fille, pose une balise Elle est posée, elle est posée, elle est posée Ils se sont en raise Ils sont au moins deux encore T'as plus de balise machin 3 secondes Pose des mines Gunner si tu peux J'peux pas Ils sont tous là J'en ai fait 3 je crois je peux pas venir, je suis désolé mec. Oh. Je suis à 6%. Merci putain. Oh mais ce qu'on leur met, c'est énorme comme game du mec. Ouais, cette... Non mais au moins c'est intense quoi. Il bien. On a pas trop loin gunner, il y a le char. J'ai mis du bal au sniper là-bas qui spot. A gauche du char, il a l'air décalé, il s'est caché. Un char ennemi Terminé Attention un char ennemi a été repéré Terminé <rire> Je jouais le char moi Un connard qui crosse droite pour toi Gunnar Il est vers l'ancienne bombe Ok Sniper ennemi Terminé une pour <rire> Oh putain ah, Je t'ai posé les soins Quoi Les soins sont posés là <rire> où t'as la blaze C'est bon Gunnar C'était un assaut le bon Ouais il est mort je reprends les soins désolé. Oh, pour toi. oh putain... En vrai, tant que le... Tant que le tranchement se passe, c'est bien. Dans le coin. Est je fais des balles. Il y a deux snipers à gauche dans leur... Reviens, dans leur... Reviens, reviens, oui, reviens, mais reviens, Mais tu, veux, reviens, tu le vois sur la minimap à gauche, là Vas-y, tiens, tiens la position, je vais voir. Non mais il passe pas par là, hein, il va te défoncer. On est en train de se faire rush l'ancien BP, là, le hack a pété, là. Gunner ah, hum. Gunner, vas-y, ouais, ouais. viens Gunner. Ah c'est pas lui ah qui allez. est mort. Parto, parto. Il y a du monde ou quoi Voilà la troisième Eh Je suis mort Y'a des mecs chez nous hein, on est, on est dans la merde hein. ils sont. Désolé Momo, ils, pas hein. ils ont la passerelle Même j'ai 36 sans J'étais J'ai pas, pas de balles surtout, gunner Gunner Ils ont la passerelle, ils vont poser C'est bon On oh, va y Momo, de... vas-y, vas vas je suis quoi. Je suis mort putain Gunner je suis mort derrière C'est le char qui m'a tué Spot le char bah viens s'il te plaît Bien joué Gunner Et Je, je t'ai jeté des mines GG putain Ça sort à droite derrière nous là Y'a le MR qui m'a tué encore Bien joué Ils ont pris gras tous les deux bah, C'est ingérable ce merde, je sais pas comment vous jouez mais j'ai 36 Posez-moi aussi Posez-moi aussi Mais de il est vachement stable, il a une bonne cadence, c'est cool Si ouais, distance, c'est pas un pet de dégâts hein. si C'est la quantité qui fait la qualité je marche, Bien joué J'ai ton kit T'as enfin, mon kit du coup un ennemis, terminé. Toi tu meurs tu es toujours échange en vite C'est sur le pont ou quoi C'est pas ce passerelle ou pas euh, Bafien Je meurs je Il y a le char Il est où le char, Fais gaffe -e. Ah il, il a le a eu. Putain se partout Je suis là Gunnar, je suis là Ah putain Il est où putain Gunnar tu fais chier je suis mort oh non, on est chiqué on va pas perdre maintenant Y'a un mec sur la passerelle je crois en dessous, en dessous en dessous Je suis mort je suis mort je suis mort je suis mort Reste en vie Putain Bien joué, gunner Reste en vie gunner Y'a encore deux mecs qui arrivent ils sont sous la passerelle non Putain pourquoi j'ai pris 5 secondes moi J'ai besoin d'aide J'arrive 3 2, 1 PUTAIN J'suis oh. On arrive on arrive oh, Ils vont poser Ils vont poser Ils vont poser. Oh, je suis la bombe les copains Pas qu'on est débile j'ai la bombe qui a triqué C'est mort, moi j'en ai mort. Moi Moi aussi. Ah putain... J'vais m'envoyer les 5 gros sur la bombe là. Ah putain, mais c'est toi en plus qui a mis j'ai Oui joué, Mais c'est une good game putain. Ils ont fait un bon move. Vrai. Ils ont laissé une wipe juste avant la fin, c'est ils ont bien joué.